président Jovenel Moïse mes vidéos tout le monde tape mes informations peuple haïtien tape et bien nous le pour ou, et nous pourrons faire ou découvrir tout un dossier caché tout un secret caché qui gagne en don affaire assassinat président Jovenel Moïse nous contactons encore une fois et pas oublier à peine connecté sur canal ça ou pas connecté sur l'autre que Haïti.com. Et jeudi, c'est mercredi, faut que nous rappeler ça, et c'est 7 décembre 2022. Nous comptons avec vous dans une nouvelle vidéo, ça, amis compatriotes micro nous nou portons pour là, sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, qui était fait dans 6 pour arriver 7 juillet 2021. Et bien, Jovenel cap on l'a né avec pas qu'être là, t'as les consortiens de guin, deux ans assassinés et jusqu'au pour beaucoup caginent justice qui fait. jusqu'où hier, il y, y en a qui prison. Jusqu'au hier, juge attendent n'importe qui coupable ou bien n'importe qui impliqué dans le dossier ça. Mais jusqu'à présent, ils a demandé Mais c'est qui est ce yes, même qui dépassait l'autre ça, mais yes, qui est ce qui en tête assassina président Jovenel Moïse. et bien c'est sans quoi le fait découvrir en une vidéo ça, mesdames et messieurs. Notre date qui s'est passé là, nous connaissons affrontement entre Dimitri Era Ak, et Léon Charles, qui ancien un DGPNH et puis est la gueule civil tout. Et bien toujours dit, mesdames, mademoiselles et messieurs, amis compatriotes civil la Haïti.com yo. Koze ya Dimitri Era. M. envahi Et bien Monsieur Avili, Léon Charles. Et monsieur by tout détail sous complicité Léon Charles. Qui lui-même te fait comprendre que le pral opération dans Torcel, dans la base de l'homme, en roi, et, bah, et pourtant, donc c'était monigance néguyo, c'était plan Negio yo pour tk et bien, il y a un espace pour l'assassinat de sa haine, et c'est dans raison ça qui fait, Dimitri Hera lui-même, il s'est décidé pour le DCPJ. de toute vérité, et nous a parlé là. Charles on nous connaît qui filme tout les et puis le tourner dans OEA. Et je veux dire là, nous, devine répondre une question, par devant juge beaucoup de souli de et puis l'autre, yo même en bas, comme elle en bas, elle mais en bas, en tout cas, en en tout qui lui-même jusqu'à présent pour qu'on ouais, mais qui sait vous le pour le jeune justice pour le juvenel? c'est juste le juge y'a prend et vire tourner ouais juge sa bay vague y'a l'autre liba y'vag, y'a pren salle, Tellement nègre gyo senti la vie yo, en danger parce que nègre même gros palto qui cachait des dossiers assassinat. Jovenel, c'est pas des ne piti petit, petit, petit. c'est des gros chabra, des gros palto. et eh bien, c'est une raison qui fait un pile juge, même si vous accepté c'est ça après, il y a des En tout cas, il compliqué Nous allons vite au détail détails. connectés bon écoute tout le monde. Naptoun. Nous réunions tous les éléments tout élément contre a Exemple, Jovenel Moïse. Exemple, Jovenel Moïse. Blanc finit à utiliser, monsieur. faire le coupé fâché avec Venezuela. Qui s'est passé à la dernière minute, il a ouvert la porte de l'arrivée l'assassiné, monsieur. Et mes derniers balles. Même cadavre, j'ai un bout de salé, nous On a tout entendu un point, Esaïe César. Haïti Justice, dossier assassinat du président Jovenel Moïse, 18 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, où en est la justice avec l'enquête sur ce dit assassinat Madame Martine Moïse, madame de la République, est-elle confortable avec le juge Walter O.S.A. Voltaire hmm. et et bien. Combien de temps le juge pour voulait sur le dossier ça Est-ce que c'est balançant Il faut que je Il faut que je doive entrer. On est c'est trois mois qui pour le dossier. Mm -hmm. Parce que tout juste qu'il pas de dossier, il hein, y C'est bon travail interminable. C'est correct. For, for, pour Donc bon moi. les trois mois. Donc c'est lui qui m'a dit qu'il les a, a, a, a conne, est Mais il e n'y a pas Moïse, là, dans le moment a parlé, là. a un son dossier, Côté on dit qu'il y a monde qui accusé de Jovenel Moïse, qui qu'on fait que Jovenel Moïse, qui a l'argent. Non, mais les drogues dealers pour te faire drogue passer de la Colombie pour aller aux États-Unis d'Amérique. Hmm. Bon. Ça veut dire que, Jodia là, Jodia là, drogues dealers, Jovenel Moïse, selon information, Miamir Alfre, que Président Jovenel Moïse, tu as l'argent de recevoir dans mes drogue dealers pour faire drogue passer de la Colombie à Haïti, de Haïti à États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'est une pour ça le cadavre monsieur, ou bien est-ce que Jovenel Moïse est impliqué dans le trafic de drogue? En tout cas, automatiquement, ça tout le monde connaît. Ça me le répéter à son tout le monde connaît. Lorsque discussion est faite autour de je des de justice pour Jovenel c est, c est là, Tout le monde connaît que le jour que l'étranger a parlé, continué, justice pour Jovenel Moïse, là, ça a combattu le dogme. <rire> Automatiquement, <rire> Vous parlez avec oui. le là. C'est fini. Oui. D'ailleurs, oui. soit disant tellement vrai, moi-même, qui te rencontré pas la Jovenel Moïse. Alors, ce n'est pas sans raison, nous croyons que... Mm -hmm. Dans ce scénario, question ouais on dit faire là-dedans. Oui, oui. Il a sa raison. Il a sa raison. Donc, moi-même, je parle avec Moïse. Comme qu'on ne a pas moi parler Mais si je connais les gens qui je ne pas la clair. Ça a été à moi. Parce que moi-même, je ne pas drogue. Ça c'est été à moi. Pam. moi-même, ça. Et ça ça. Si vous voulez impliquer dans la Dog, je ne vais pas la pauvreté. ça à ma bien vous je le pas Je ne vais pas pas ne pas me tout le monde connaît qu'on a fait des vols téléphone à l'académie. Ça fait que que c'est batte bravo pour Ok pas question. Je pas une question. les Je pas les gens qui vient dans matin débat OK alors les gens qui attendent débat qui ou ben, du, du moins qui qui veut comme si eh, eh, eh, faire respecter droit pour le Canada également les États-Unis et ta, Canada ça clair qui clair et pas se en fait là besoin cabinet d'avocat au Canada qu'on engage ou ballon mandat et puis agit sous nos ports, à quel que soit monde qui a fait Aussi simple que ça. Au moins, la consulaire. Ok? Yeah. Aussi simple que ça. Donc là, il bah, pas de question de battre Moi, il y en plus, a plusieurs fois, qui à Patakim, je ne rien. Mais malheureusement, chaque fois il fait le fait rire, rire beaucoup plus. Il mais, dit, il pas pas pas, là, de, il de dit, papa, papa, papa, Papa m'a n'y ans Il a dit Il n'y a pas Il Il a pas de Il a de Il pas de Il n'y pas de pas de pas de de de Égarez. Égarez maintenant. C'est pas un fait mouni où, tant que vous pas éclairé, vous pas éduqué. pas 25 000 mon frère. Vous pas 25 000 Et puis, comme le bon, <rire> seul la gagne, c'est plusieurs. Vous n'avez pas besoin de ça. pas besoin de Vous n'avez pas besoin de pas depuis de la radio nationale, nous sommes dans la radio nationale. On dans la ville là. Machine de 9 de, si ba, Machine 9, comme on dit. Oui. Ben, on va parler musique, Allez, eh va bah, Ebi, de la musique, pas amis Allez voir. Et les amis est tout présent. Il va en un on a 120 000 dollars oui m'en prie, laisse-le. moi Je Je la parler si je degrons un petit grain, un petit grain de dos, sur le Ok. Et question de la depuis longtemps là. amis, depuis longtemps là. Eh, les Nous Et je suis Parce que me un new look. Yeah, Je me venir il dit paquet de paquet C'est avec un lot jazz avec Oui, Ok Moi, je campé là, matin, je suis un Je Oui Si je papa Pour faire de polémique jazz à Pour faire frappé Oui, pour faire polémique, nous Et je Parce que c'est dérespectant, pour me venir à un jazza et m'appuyer tout de avec des filles dans la ville mm -hmm. Qu'est-ce pas qu'on est ma vente? Qu'est-ce pas qu'on est frère? Ok, ou pas monter à monter sur le monde comme ça? Non, ou <coughs> <on> pas monter sur le monde comme ça? Eh, eh, eh, eh bien, faut pour, pour pour parler dans la radio, faut qu'il des informations Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'il y ait des informations Faut former! Moi, je ne peux pas entendre la question de dossier parce que je ne peux pas faire ça Mais écoutez, ce n'est pas possible En tout cas, les gens qui ont un là, pour le dire Fait le bord de très bonnes informations Ok? Vous n'allez pas coûter cent vingt-six mille éclairé par l'école, va éduquer faire la photo, il la recherche. Il faut Deuxième, regarder prix. Il faut regarder le prix. Il faut bagage le prix. Il faut regarder le qui ça me doit ce qu'on diminue ça Ah, on va faire un reportage devant le tribunal. Capitaliste pourri, ça il va se disent. Alors, look, on va pas me laver, on va pas me goudaiver, on va Bon, conviction pour changement même pas besoin de parler. Actuellement, c'est parti politique le pays, oui. Oh. Bon, écoutez, bon comprend la rue avec conviction pour changement j'aime d'abord parler parce que politique qui l'a pas intéressé nous. Clair, mon cher. Nous mêmes de conviction pour changement nous intéressés à l'avenir, c'est pas politique qui l'a qui intéresse. C'est l'émergence okay? d'une autre classe n'a pas pu Donc, moi, c'est que... La prenez, mon cher. Quand je cherche un petit il faut me donner, mais... Par exemple, je vais chercher un petit dossiers pour charger le bagage. Ok? Un petit bœuf qui t'a fait dans la machine, dans l'académie. Vous voyez? Ça dit là? Un bœuf, oui. Comment ça? là Comment ça? Comme si... Comment euh, bah, bah, bah. avancer, monsieur? Hein? Comme si le garçon m'a combien? Comment ça? Non, oui. Qui oh. oh. mm. On yeah. yeah, yeah. yeah. sensible. Yeah. Ok, map ça lui, map ça qui se froid ok, froid au Micathan qui se froid sur qui se fanatique matin debat, oh. et eh, qui sont, qui sont nurse na Floride, qui et qui qui qui elle mais moi Fouille, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, belle, aussi belle, belle, belle, même moi même! Système ben! Système ben mauvais! Aïe aïe aïe! Ça, je vous toujours Ok. Est-ce que vous avez que déjà Est-ce que Ah bah est-ce que vous connaissez tout Pour qui ça De ce moment vous de mon mal. Oh, oh, oh. <laughs> Tout ça, je suis venu à vivre, tu es venu à peine, Ok, mon peine à faire un bagage qui me M. besoin. Où est-ce que tu fait là Attention C'est Ligue Bonbon, M. C'est Ligue qui Non, il n'y a pas de la main, Attention Non, je ne dis pas ça, écoute, je vais vous dire à tout Laisse-moi te dire Je vous dis à la question de vagues sanctions Dans un pays là Sur quoi ça Sous blanchiment Trafic de drogue Trafic zam Oui Ok Tout le monde connaît cette situation dans un pays là Hmm. Tout le monde connaît qui bat avec le gouvernement qui est là. Ok? Je suis victime de persécution politique. Claire. Je, sais, une raison, je vais de mettre dans la prison. il ne pas capable. Je vais essayer de mettre un dossier de l'Oxodome. Alors, c'est sans raison que Timor Fokesara, la parole de la PC, marié avec Jacques Quétain, qui rapport? pas. Qui rapport? pas. Hmm. Non, il faut être très prudent. Je ne suis pas capable de dire là. Mais sauf que je suis. Je ne suis pas capable de fait personne. Parce que personne pas personne ne peut pas dans tout comme un gado. tout ça ok Et puis d'ailleurs, on me dit, mon cousin là, bon, on est Ok. <rire> Dossier assassinat du président Jovenel Moïse, ouais, c'est 17 mois. 17 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, où on, est, où on est la justice avec euh, l'enquête sur ce dit assassinat Martine Moïse, ancienne première dame de la République, est-elle confortable avec le juge Walter Wester-Walter <rire> Dossier assassinat président Jovenel Moïse de ce n de voilà. Et son dossier n'a pas suivi si on a émission à télébat. Et prenez ma parole avec nous. Là, il y a des gens qui prennent le souvenir pour étendre toute émission que nous avons après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mm -hmm. Parce que je ne sais pas si, Je ne vais pas Jovenel Moïse. Mm. Parce que nous sommes une rare émission qui... qui... qui... Un dossier, dossier assassinat, oui. un billet, madame. Oui. Et ça dérange. Comme je dis déjà, tout invitation à gauche, à droite, de bagarre, pas, ce n'est pas des mm bagues, pas. hasard. -hmm. ce plan-là, pour le un plan pour matin Malheureusement, qui pas passé. J'ai ils sont d'il là. On nous garde pour nous qui tournent que dossier, ça pas le dossier va le prendre. Mais on se le bah, dit nous dans trois derniers mouns que juge l'attendait, Son sont bases donc confrontation. Qui c'est? Léo Charles, Dimitri, également Jean guerre Civil. Bah ne sais pas, toi, clair. Gen qui est en pleine contradiction. Bonne question, ça dehors. Comme gen deux qui sont en prison, gen qui sont en prison. Bonne question, ça dehors. Ok? Maintenant, nous sommes en train pour nous connaître. Comme nous, nous sommes en train de nous faire pour nous anticiper sur. Travail que la justice a fait. Mais dans trois mouns, dans trois derniers mouns, que juge Walter Osséa, Voltaire Tandeyo, sont base. Donc, confrontation qui c'est Léon Charles, le directeur de, de, de, de la police nationale d'Haïti, Dimitri Erard, également Jean-Laguerre Civil, Géonadeo, qui est en totale contradiction nette. Hein? Parce que c'est ça, sous nous ba nous. Alors ce qui. Okay. Bah, là a dit que oui. Ah. C'est son bon. ce l'autre lot qui dépasse. faites en Fait bagarre, il a dit clair. nous t'avons dit ça dans le matin débat. De oui, depuis il... il... que confrontation on a convoité quand même. La vérité yeah. yeah. il y mm -hmm. a. Il voilà, clair. Il clair. clair. Alors détail yo, c'est un détail qu'on a, L'éclair légalement. Est clair. Sur sur base responsabilité, l'éclair. clair. Clair. Et est ça amène d'où Parce que ou directeur général de la police sécurité pays à sécurité, président, non Par le bien de l'autre de monsieur. Vous comprenez ça veut dire parce que bon, c'est bon, le directeur général. C'est ça, fait il me légalement, il clair. Correct. Et la police, il Voilà. <laughs> Moune pa, Donc, pas fait ça ouvrir la dame. Président, la. normalement, l'assassiné, n'a pas directeur général là. La police, c'est bien. C'est bien. Ce directeur général-là qui a dire qui l'autre passé, qui ne fait pas de arriver parce koy, que le président de la République là, koy, senti dans une mauvaise position, il t'a senti attaqué, il était le directeur général de la police. Koy. Maintenant, le directeur de directeur général de la police, là, eh bien, monsieur, est-ce que vous recevez l'autre? Si je ne recevez pas l'autre. Oui. Oui, oui. Ou bien, c'est. Ouais, ça, il dit que. Bon, bon, mon policier, là, il s'agit dit, bon, tout, bon, tout, parce que. dans le dossier, ça, le président est Léon Charles. Il semblerait, avant même que Léon est l'autre, parce que c'est numéro un. Avant même que Léon est l'autre, Léon Chol, donc, le président fait exactement. Et ça selon l'information, mm -hmm. il semblerait, vraiment les sous conditionnel, mm -hmm. que Léon Charles va arriver. Mm -hmm. Et, ah, et a que l'information vient mm -hmm. de joindre FBI que Léon Charles place mm -hmm. est place Saint-Pierre. Et c'est ça que fait, juge là, faire confrontation. Parce que Négio dit c'est eux qui mènent l'opération pour continuer De Négio. Sans notre DGA. Ah Et il semblerait, mm -hmm. vous voyez, mm -hmm. que eux-mêmes mènent l'opération pour Kotio. Mm -hmm. Pour arrêter et marrer Colombien, mm -hmm. il semblerait, mal et juste, il clair, semblerait, clair, clair. Léon Charles était place Saint-Pierre, en cortège, c'est comme si, il voulait d'un bagaille. pour juge là, ouais, ouais. selon ça me comprends. Mais monsieur, le dernier, maintenant, le de nègres, où est-ce qu'on fait confrontation avec Léon Charles? Oh, le premier responsable, c'est vous-même. Le ça dit que... Pas comprends ouais. ouais. non, donc, okay. on pas comprendre ce qui a passé dans bagaille ça non gont vérité gont vérité quand même un bon côté de pour ouais, c'est clair c'est clair un personnage c'est clair Quatrième personnage ou quatrième personnage ça mm -hmm. mm -hmm. ni importance capitale c'est Capital. oh. pas oh. raison oui oui vladimir va ah. ah. raison très ah. bien comme dernier né qui ah. a reçu ah. le quatrième e personnage comment le fait arriver lui même qui s'est joué sous route lui est-ce que joué négro en position de on m'a conté. Mais c'est c'est là okay. Correct, parce que d'après tout ça explique, okay. elle t'a expliqué. OK. il y a gain une nuit du misère à Borgas là. Correct. Correct. Tu campais Ouais. Oh, right. Mhm. Et tu m'as dit pour pas arriver. Monsieur Viretrou là mais mm. quand même. Cartelement ça c'est clés, C'est cartelement monsieur. Ah 4 oui. oh, non non Léon Charles le chef général de la police nationale d'Haïti Jean-Laguel civil. Il met erreur et Jean-Laguel civil même qui déjà donc écroué et puis Vladimir a raison. Okay. Là, qui ba, ba, actuel là coordonnateur Pas aucun pour nous la vérité dans ça, a pour nous connaître la vérité dans ça En tout cas, en garde pour nous la okay? président de la il a Sauf que je dis, ah, 17 mois après, ok, faut comprendre qu'il des mains invisibles Qui n a un président de la Est-ce que c'est pour faire avancer ou vous pas avancer ou bien c'est pour détruire mais 17 mois après, il n'est pas normal que qu'aujourd'hui non seulement les gens qui sont en prison ne sont pas juger, et ils toujours. toujours. Et les est-ce qu'ils ont tenté Eh bien, ça me Parce que les Colombiens, à qui es là comme avocat qui dit ne pas Oui, j'ai dit mon avocat essayé de mettre, qu'ils ont fait tentative pour abéas. Et pour pour eux, c'était mettre mes oncles, mettre mes oncles qui dans fait bien que les arrivés, mettent mettre là au Babel. Mais le bah juge Les premiers juges fait tentative pour le temps de. Il était il était même il était même checké interprète. avant de juge premier juge là. Et monsieur Aurélien Ouelia. Guy fait tentative pour le tendeu. Okay. jusqu'à êtes engagé, on avocat, avec là, yon, on interprète dans le cadre de dossier. Est-ce que est-ce que pas de bon bagaille, vous n'avez pas d'accord, pays, fuck yours, c'est un peu de temps. Son bagaille qui est tête chargée là-dedans. Détail tête chargée. Mm -hmm. Puisque les crimes crime tête chargée, c'est normal. on ne détail pas Tête <coughs> t étille t étille chargée. nos pays tête chargée. Hein? Avec allié tête chargée. Mais, côté nous, il est là. Dans l'Amérique-là, la, côté nous, y là. Nous, extrêmement important pour n'importe qui, pas qu'à entrer dans l'Amérique-là, la. venir dans là pour venir... Yeah, euh, Il et demi, in yeah, yeah, in etan, in etan et demi en yeah, face des États-Unis pour font faire un crime dans létat Mais écoutez. Son on, on crème, son crème, crème, oui, crème, crème. crème, on crème parce oui. que son crème, pas de faute, il faut pas le mon bien. lait de ah, le nous, nous, nous, nous, nous, nous, les ah oui, bon ou par contre, ça a l'air de cahier pour chauffer le demain matin yeah, bon eh. yeah, ou battre Ou par contre, ça a l'air cahier. Yeah. Ah, bon, bah, je ne bah, pas, c'est un monde, ma chère. Ok, maintenant la question. Est-ce que l'ancienne dame de la République, Mme Martine Moïse, est-elle, est-ce qu'elle est confortable avec le juge Walter Wessel Voltaire? Informations que est capable de faire confiance dans source crédible. La, la sainte madame de la République, Mme Martine Moïse, n'est pas confortable mm -hmm. avec le juge Walter Wessel-Walter. Mm -hmm. Il faut nous garder ça qui a passé, ça qui a passé à la fin de cette journée. Parce que je pense que, je veux dire, c'est 7 février, c'est 7 décembre 2022. Ça fait 17 mois depuis que qu'il avez assassiné le président. L'équipe de Martin Moïse travaille sur une réponse à partir de ce 7 février 2000, 7 décembre 2022. Vous avez 7 février. Vous avez une un à février. 7-7. y a que nous avons fait confiance. Vous nous que vous avez une correspondance là qui est en août mm -hmm. pour rejoindre Walter ou le Walter. Vous avez qui <trui> ça c'est une correspondance là. Pour le déporter du dossier? Je ne sais pas. Okay. Mais Mme Martine Moïse n'est pas confortable. Mais tu la bonne question. questions. Chaque fait, Mme Martine Moïse n'est pas confortable. Je dis, M. Désir, attendez notre dimanche. Les toutes bagagères, ok, nous avons tout les En tout cas, il fait le mauvais, mauvais lèvre. Pour qui ça? C'est dans l'immacule ah ben ma c'est oui. si si vrai pas oh, connaît pas les elle de maman correct parce que si c'est maman est là correct 7 dit hm? de si madame ça oh, marche dans l'évènement immaculé et vous pas est non comment niveau bagage vous prenez donc pas maintenant si si pas confortable ne pas qu'il va arriver ça savoir, et même il y a une récusation. Ah oui? Oui, oui. Il oui. n'est oui, pas confortable. Oui, oui. Et maintenant, les raisons de, de, de, de, de, de, de cette récusation, c'est lui qui est important. Oui. Alors, début de pour c'est-à-dire qu'il n'est pas confortable avec lui. Il n'est pas confortable avec lui. Les raisons importantes, oui? Raisons bon, si. Bon, voilà, raison très importante. Très importante. Ah, si par ah, exemple, il juge que le travail juge là fait, il y a des gens qui sont proches juge là, qui t'a doué. Il, il, il, il, il répond une question, justement. Donc s'il trouvait, il n'est pas confortable, alors. il est capable de demander. Mais c'est euh... pas, pas, la première fois, qu'on a fait ça. Se, Seul okay. bagaille okay. qui gagne, uh -huh. c'est pas, c'est pas n'importe uh -huh. qui, qui qui est assassiné. Son président de la oh, République. Yeah, là, il bien. dit que. Yeah. Et c'est vrai que c'est Madame non. Mais l'État pays a tout gain responsable yeah, Il, pas l a. L a. Yeah, il yeah, dit que yeah, son président de la République, comme si. Les vins plus ou moins difficiles pour décision pour familialement. Coy, coy, de la famille. Vous comprenez? de la République. Normalement, l'État a doué en avant. En avant, oui. Très ouais, bien. Parce que, écoutez, il faut que les gens qui viennent, ils ont fait ça, mes amis. Il faut que l'histoire ah. des sacs fête là, oui, pour ah. l'autre, ah pas faire même bagage Mais Ah non, non. En tout cas, part de l'invitation pour Dimitri Vob dans <coughs> bails, ça Oui, tout à Dimitri Boulos avec. Oui, l'autre fois, il y Boulos, l'autre il y a jean Oui. Juste la Non, depuis 2021, de juillet 2021. Il va le aller. Il va Il va aller. Il va Il va Il va te Il va Il Il Il Ok, Haïti, avant que nous proposions, nous allons inviter Blaguer avec une balle de dans quelques minutes. Et puis nous allons inviter Yomoun qui fait 10 ans en prison. Il a mettre une Fontivalé Oui, oui. oui. Nous oui, ouais. te, oui. te M. Tekon écrit, connu. Eh vrai? M. en prison hmm. pour nous parler pour, pour prisonniers. Okay. <randes> oui, <-t> <modification> <Mayor nigga> <trans Frozen> oui. M. Tekon est connu tout à l'heure. Ok, Haïti, administration. Les hauts fonctionnaires de l'État doivent être autorisés par Aïl Henry pour laisser le pays. Quelles sont les raisons de cette décision? Belle décision. Ah bon? Belle décision. Gros ah bon. oui. cool décision, belle décision. Qui voulait tout le bac Vous n'avez pas on est ensemble avec le Premier ministre, il uh, a pas Choisis la première à Quand il ministre de il y a plein, il n'y a pas Premier ministre pour de choisis là il n'y a pas de il n'y a pas Il a il a Il a il a